Vous allez bien, moi ça va, il est un petit poteau, il est 9h30, euh, je suis bien déglinguée parce que hier j'ai dû faire ma lessive et j'ai été me coucher, il était 2h30 du matin. Donc voilà, mais aujourd'hui je suis très tôt sur le parc, entre grands guillemets, parce que aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Animal Kingdom et je voulais rater ça pour rien au monde. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a l'ouverture d'un spectacle sur le thème de Lao, donc je suis dans Disney Wounds de Ellie comme vous pouvez le voir. Alors mon t-shirt vient de Walt Disney World parce que je viens de l'acheter et après bah, ce sont mes pins. Hein. Je vous emmène avec moi dans cette journée spéciale, je ne sais pas encore s'il y aura des animations sachant qu'en plus aujourd'hui c'est Earth Day, donc euh, voilà, on va voir. Waouh, première apparition de la journée, c'est magnifique perroquet. Qu'est-ce que j'aime cet endroit, la Pixie Army. Regardez-moi comme c'est beau, alors on n'a pas vraiment le soleil aujourd'hui, mais c'est trop beau. Bon. Je me suis aperçue qu'il y avait des personnes qui faisaient déjà la queue pour le spectacle de Up, puisque la grande première mondiale commence à midi. Et en fait, j'ai bien fait parce que même s'il y a plus d'une heure et demie d'avance, il y a déjà une queue monstrueuse derrière moi. Alors, moi, j'ai que 4, 5, 6 personnes devant moi, donc ça veut dire que je vois une très bonne place au premier rang qui plutôt cool, mais clairement, je veux les gens qui vont arriver à la dernière minute. La queue est officiellement ouverte, donc ouais, il y a 4 personnes devant moi, c'est juste 3 personnes, c'est juste incroyable. Je suis en train de vivre l'ouverture d'une attraction à Walt Disney World les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est assez ouf, j'aurais jamais cru vivre ça un jour dans ma vie en fait. En fait j'avais oublié que les handicapés not et les passe-passe plus ça avant not nous. Not <laughs> pense que niveau place ça va être compliqué. Hello, my name is I'm a wilderness 54, sweat Shots! Ooh, tell us about your furry friend. Hey, <gasps> hello. You found him in South America. <gasps> And train. trained. <laughs> Shake, boy. <laughs> Speak, boy. Hi there. <gasps> <laughs> oh my, you can't talk? How does this work? Please do not touch that. <laughs> you can't touch that. Hey. hey, you're speaking Hindi. And English? More like English boy. My name is Doug. I have just met you and I love you. Oh, I love you too, Doug. Yeah, okay. good. I'm Hey, would either of you two like to try to feed Fraser? I do. Come on. No. <laughs> chicken birdies again! Boy, oh, what chicken birdies! Le spectacle est fini, c'était très mignon. En fait, ça présentait les différentes espèces. Je suis un petit peu déçue parce que je pensais qu'il allait avoir euh, Kevin, parce en parlait à plusieurs reprises. Mais en fait, ça permet de des, des espèces. Ça permet aussi de voir quelques tours au niveau des, au niveau des oiseaux. C'était plutôt mignon après, est-ce que ça valait franchement une heure et demie d'attente Je ne suis pas sûre, mais c'était chou comme tout. Maintenant, je vais aller à Rafiki Planet Watch. Déjà parce apparemment, il y a des animations pour l'anniversaire. Mais en plus de ça, parce que je ne l'ai pas fait lors de ma première Je vous ai emmené la première fois à Gorilla Falls. Cette fois-ci, on va à Rafiki Planet Watch. Là du coup, on est à la gare de la Conservation Station et c'est ce qui va nous emmener à l'espace de Rafiki Planet Watch. Donc il faut prendre un petit train qui est juste ici. <musique> arrivée à Rafiki Planet Station, euh, c'est un endroit de conservation des animaux. Euh, j'avais déjà fait cette attraction entre guillemets il y a deux ans à Walt Disney World puisque c'est là que j'avais prêté le serment euh, à la gare du royaume. Si jamais vous avez vu mes storytime, vous savez de quoi je parle. Et où il y avait l'exposition sur Zauty. Alors pour information, là où il y a Rafiki, c'est là où j'avais rencontré Tic et tac il y a deux ans et dont j'avais jamais pu retrouver les photos. Et bien, Rafiki était déplacé puisqu'il était à l'intérieur à l'époque. Ça par contre j'en avais pas du tout souvenir que c'était comme ça. Je me demande si ça n'a pas été refait à neuf là aussi. De toute façon générale je trouve qu'il y a beaucoup moins de personnages euh, cette année à Animal Kingdom et à Walt Disney World Quand j'y avais été il y a deux ans il y avait beaucoup plus de personnages à dispo Mais là par contre, euh, petite surprise pour cette journée anniversaire d'Animal Kingdom Il y a Jiminy Cricket à l'intérieur, alors il y a une queue monstrueuse Mais je ne peux pas rater ça donc euh, j'y vais, je pars à sa rencontre Je suis dans la queue. D'ailleurs, à cause de ça, je vais rater mon passe-passe pour Navy River Fermi. Je vais donc du coup faire la queue tout à l'heure, mais d'après l'application, il y a plus d'une heure vingt de queue, donc ça va être sympa. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas fait énormément de choses, beaucoup d'attentes, en fait, parce qu'il y a beaucoup de monde dans le parc. Et que, pour avoir des bonnes places, faire les choses, il faut faire la queue. Bring it back to the I don't know. Je viens de finir de rencontrer notre, notre ami Jiminy Cricket et il y a encore la queue dehors, c'est impressionnant, il a un succès fou Bon, il est 14h45, je viens d'avoir ma photo avec Jiminy Cricket et je suis sur le parc depuis 9h30 et j'ai fait une photo et une attraction, un spectacle J'espère que l'après-midi sera plus productif c'est ce qu'on peut dire que cette c'est la journée du fail pour moi parce que du coup j'ai voulu aller faire une vidéo avec Rosal et Dimitres, parce que cette fois-ci ils sont tous les deux ensemble et en fait euh, je crois que je vais aussi rater mon passe-passe pour le -passe. spectacle du Royaume donc c'est mon deuxième passe-passe manqué de la journée jamais descendre pas mais donc, le dernier c'est pour le spectacle de Nuit Rebels donc logiquement ne voudrais pas le rater mais là franchement j'en j'en ai assez, j'arrête pas de tout rater et je passe mon temps à faire la queue, en fait je pense que j'ai mal choisi ma période cette année euh, sur une série où il y a vraiment énormément de monde et du coup euh, je fais beaucoup moins de choses en fait que la première fois que j'ai Mais bon c'est pas grave, je suis quand même au meilleur endroit du monde. Bah, en fait vu qu'ils ont fait deux pauses de personnages du coup je <rire> bah, rate mon face-passe -face pour euh, le festival of the Lion King. Je vais essayer de voir si je peux quand même rentrer et voir le spectacle mais à mon avis c'est Je suis dans la queue normale, je suis tout au coup. J'espère que je vais réussir à être bien placé quand même malgré tout.